Bonjour euh, tout le monde. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait euh, un clip euh, vidéo. Et euh, c'est un sujet aujourd'hui quand même qui m'intéresse puis qui va intéresser toute la population. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux dossier « La trahison des juristes euh, ». C'est Mathieu Boccôté qui a mis ça dans le journal de Montréal le mardi le 17 avril 2018 à 5h. Et puis euh, ça dit ceci. « J'ai dû relire la nouvelle avant d'y croire. Hier, la presse nous apprenait que le barreau du Québec et celui de Montréal ont décidé de chercher à faire invalider devant les tribunaux les lois québécoises parce qu'elles seraient apparemment inconstitutionnelles. » C'est certain que là, c'est une question de langue. C'est rien de plus. Ça concerne seulement l'article 133. Euh, de l'Acte de la Mireille du Nord britannique de 1877. Donc, ils disent, la raison, en ce moment, le processus législatif se passerait en français. La traduction anglaise arriverait à, à la toute fin. Alors que selon la contribution canadienne, la Constitution canadienne, excusez, les versions françaises et anglaises devraient être élaborées et adoptées simultanément. Autrement dit, le français serait privilégié. Ceux qui mènent cet assaut se cachent derrière des argutis juridiques et des arguments pratico-pratiques. Mais il ne faut pas se laisser bluffer. Et nous devons nommer les choses par leur nom. Nous sommes devant une déclaration de guerre pure et simple contre l'idée même du Québec français, au cœur de l'héritage de la Révolution tranquille. Écoutez, j'ai sorti un terme ici qui est quand même assez intéressant. On parle ici... Euh, attendez un petit peu... Euh, du Québec... Euh, des des euh, dernières... Des argutis juridiques. Un argutis juridique. Donc, un argument juridique, là, ça veut dire ici, euh, euh, rare, raisonnement ingénieux, subtil. Donc, ça veut dire aussi subtil, subtilité excessive d'argumentation dont on use pour pallier la faiblesse, le vide juridique ou la fausseté de la pensée. En deux mots, là, ou en un mot, on appelle ça de la perfidie. Et vous savez que le mot perfide, semble-t-il, est un mot qui est utilisé dans plusieurs versets des Saintes Écritures, donc de la Bible. Il dit ici, on pourrait même dire qu'il s'agit d'une déclaration de guerre contre le peuple québécois qui s'est historiquement approprié son état pour assurer sa survie de la langue française en Amérique, là où la langue française est par définition fragilisée. Le barreau entre en guerre contre le français. Sa pseudo-sagesse en prend pour son rhume. Ce n'est pas la première fois que cette institution à laquelle on prête une forme de supériorité morale qu'elle ne mérite pas se, euh, se plante mais là, elle se plante gravement. Écoutez, euh, suite à ça, ils disent ici, euh, je vais continuer, « Les juristes sont essentiels à toute société. » Il a raison, Mathieu de Boc-Côté. Ils appartiennent à son élite sociale, politique et économique. »« Mais ils peuvent errer, hein? faire des erreurs. »« Là, ils trahissent le Québec. » Ils s'engagent dans une action militante pour neutraliser son identité culturelle. Ils veulent mettre le Québec aux ordres d'un Canada qui nie son identité. Là-dessus, euh, Mathieu, euh, je te dirais franchement que la Constitution canadienne de 1877, c'est pas rien qu'une question de langue. Puis Je dis ça à toute la population aussi. On a utilisé la langue française ici comme moyen de diversion pour permettre au Parlement canadien, qui généralement a été administré par des avocats et des juges et des députés promenants du barreau du Québec, ces, ces fameux euh, professionnels-là, ont tout simplement utilisé la perfidie dans leur façon d'agir, dans leur mandat, pour tout simplement faire une diversion en utilisant la langue française comme notre seule identité ici. Alors que l'être humain n'existe pas ici. Écoutez, l'être humain n'existe pas dans sa constitution, dans sa conception naturelle. Et euh, ce pas rien que pour le Québec, c'est n'est pas rien que pour le Canada, c'est pour les États-Unis aussi. Et c'est l'administration des banques qui a voulu ça. Donc ici, quand on, on lit l'article de Mathieu Boccoté euh, concernant l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, écoutez, c'est de la picotille. Parce que c'est pas dur à arriver et à traduire une loi en français ou en anglais. Euh, la Constitution canadienne a été adoptée en anglais. Ensuite de ça, ils l'ont traduite en français. C'est pas parce qu'elle a été traduite en français qu'elle est moins compréhensible qu'en anglais, la seule chose qu'il y a, c'est que vous savez comme moi que l'interprétation, on en fait ce qu'on veut. Donc, ceux qui ont interprété l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 à partir de l'anglais, qui l'ont interprété en français, ne disent pas nécessairement la vérité, ne disent pas nécessairement la réalité euh, des articles, de la définition de chaque article de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Donc, euh, pour vous donner beaucoup plus de, de force sur le fait de la trahison des juristes, ici parce que les juristes au Québec et au Canada voudraient avoir les lois du Québec traduites en anglais et en français. Je vais vous fournir l'information de base. Donc, il y a eu une poursuite judiciaire. Il y a, il y a actuellement une poursuite judiciaire en cours supérieure du, du Québec sur une requête introductive d'instance. procédure allégée, si vous voulez qui porte le numéro 500-17-102-828-186. C'est ce qui est au primitif du greffe de la Cour supérieure. Il va y avoir audition en salle 16-61 au Palais de justice de Montréal le 21 juin 2018. Euh, la juge coordonnatrice euh, qui s'occupe justement de nommer le juge qui présidera cette audience-là euh, au 16e étage du Palais du Sud de Montréal c'est la juge Eva Petra la juge Eva Petra se trouve à être ici euh, euh, la juge en chef adjoint du juge euh, Jacques R. Fournier, qui est le juge en chef de la Cour supérieure du Québec. Donc, euh, c'est certain que la juge euh, Eva Petra va soulever seulement l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique concernant la traduction en langue française et en langue anglaise de toutes les lois ici au Québec. Alors, qu écoutez, l'Assemblée nationale elle est Illégitime, elle est illégale, elle est inconstitutionnelle, elle est anticonstitutionnelle, malgré qu'elle est préservée dans son existence par le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Québec et euh, du ministère de la Justice du Canada aussi dans son département, lui, euh, au fédéral. L'Assemblée nationale du Québec, elle est enregistrée au Bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, elle appartient à Revenu Québec sous euh, euh, la matricule 88-13-81-8000, dans lequel ils disent que l'Assemblée nationale, qui a été créée en 1968 sans loi, l'Assemblée nationale... A aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur en 1968 pour se constituer une République, la République du Québec de 1968. Et c'est Marc Lalonde qui le disait dans un journal, dans le Journal des débats de l'Assemblée nationale à cette époque-là. Comme quoi le Québec était devenu une républica. C'est une république. Donc, la trahison des juristes, comme le dit Boccoté, Côté, non, c'est pas une trahison des juristes. C'est que les juristes se sont limités à l'article 133. Mais écoutez bien une chose, il n'y a pas seulement l'article 133 qui est violé par les avocats, par les juges, par les députés, par les ministres, par les premiers ministres, autant au Canada qu'au Québec. Il n'y a pas seulement l'article 133. Il y a l'article 71 à 80, qui a constitué en 1867 le bicaméralisme législatif au Québec. C'est-à-dire une chambre législative, à, un système législatif à deux chambres. Il y a l'Assemblée législative, qui est la première chambre. Donc, après qu'ils ont adopté un projet de loi en première chambre à l'Assemblée législative, c'est produit, c'est déposé devant le conseil législatif. Pas devant le conseil exécutif des, du, des ministres, du premier ministre du pouvoir qui occupe le pouvoir, du parti au pouvoir, là, qui occupe le pouvoir actuellement. Actuellement, ici, c'est le parti libéral. Non, non. Les lois étaient adoptées par l'Assemblée législative. Et après l'adoption en assemblée législative, sans baillon, là, ça passait devant le conseil législatif pour que le conseil législatif qui appartient au lieutenant-gouverneur en conseil, sanctionne cette loi-là, ou la déclare inconstitutionnelle, c'est-à-dire euh, désavoue cette loi-là. Mais en abolissant, le conseil législatif il venait d'abolir le pouvoir de la deuxième chambre législative, Législatif du Québec, du bicaméralisme législatif du Québec, il venait tout simplement de lui abolir carrément son autorité, son pouvoir et son existence en supprimant le Conseil législatif du Québec. Donc, il n'y a plus de sanctions royales depuis 1968. Et euh, c'est Benoît Pelletier, un avocat du barreau du Québec qui a été député ici. Euh, lors de euh, la conférence à l'Association du droit constitutionnel du Québec, je pense que euh, c'est en 1997, euh, lors de la fermeture de cette session-là, de cette association-là, si vous voulez, Benoît Pelletier a déclaré que la loi RLRQ 1975, chapitre C12, qui est la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi-constitutionnelle. Donc, Benoît Pelletier le sait, lui, que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, elle est quasi-constitutionnelle. Si elle est quasi-constitutionnelle, c'est qu'elle n'est pas constitutionnelle, c'est qu'elle est illégitime, c'est qu'elle est illégale, elle est anticonstitutionnelle. Vous savez, quand on dit que le gouvernement actuellement s'attaque à l'article 133 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique en faisant fi de l'article 71 à 80 du même acte de l'Amérique du Nord britannique qui, qui faisait du Québec une province. Alors que quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1968, la Sûreté provinciale du Québec, qui était la police provinciale du Québec ici, a changé de nom en 1000 968 pour devenir la sûreté du Québec. L'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 s'applique seulement aux provinces et aux territoires canadiens, au Nunavut, au Yukon, au territoire du Nord-Ouest. Mais elle ne s'applique pas au Québec qui est, revenu, qui est devenu une république. Ce n'est pas dans l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 de désigner le Québec une république en abolissant l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur. Actuellement, le lieutenant-gouverneur ici, euh, ça se trouve à être Jean-Michel Doyon. C'est un bâtonnier du barreau du Québec. Et le bâtonnier du barreau du Québec a comme mission et comme fonction d'être un modèle pour les 26 000 avocats du barreau du Québec. Ce que je vous dis là actuellement, il ne le dit pas, lui. Ce que je vous dis là actuellement, il ne le dit pas à la juge en chef coordonnatrice de la Cour supérieure du Québec, Mme Eva Petra, qui va choisir un juge pour siéger le 21 juin 2018 en salle 16-61 du Palais du Ciel de Montréal pour débattre à savoir... Si les lois ici au Québec, parce qu'elles ne sont pas en langue anglaise, sont inconstitutionnelles et anticonstitutionnelles, il n'y a plus de législature au Québec. L'Assemblée législative, le Conseil législatif et, les lieutenants, et le lieutenant-gouverneur, dans ses pouvoirs et son autorité, ont été supprimés. Ils ont été supprimés en 1968. Et la loi de l'Assemblée nationale a été adoptée seulement en 1982. C'est la loi A23.1 de 1982 du Québec. À l'article 15, qui oblige un candidat élu à prêter serment de respecter la Constitution du Québec. C'est quoi la Constitution du Québec? Allez chercher au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec, le, le document numéro 88-13-81-8000, qui va vous dire que l'Assemblée nationale du Québec, qui est une seule chambre législative, a été constituée en 1867. C'est complètement faux. Donc, ça, ça veut dire que, quand on revient à l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale de 1982, quand ils disent aux candidats élus, pour devenir député ici, vous devez prêter serment de respecter la Constitution du Québec. Mais c'est la Constitution de l'Assemblée nationale de 1867 qui n'existe pas. On appelle ça de la perfidie des juges, des avocats, des notaires. Hein? C'est pas compliqué. Des juges, des avocats, des notaires, de tous les députés qui sont avocats, de tous les ministres qui sont avocats de tous ces gens-là qui proviennent du Barreau du Québec. Parce que vous savez une chose, c'est que la poursuite actuellement, ce n'est pas le Barreau du Québec qui euh, la dépose en cause supérieure. Non, non. C'est le Barreau de Common Law de Toronto. Il y a 44 000 avocats au Barreau de Common Law du reste du Canada. Ici, il y a 26 000 avocats, mais les 26 000 avocats, c'est eux autres qui représentent tous les avocats et toutes les juridictions d'un océan à l'autre du Canada à cause du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec, qui appartient à Revenu Québec. L'Assemblée nationale est enregistrée à Revenu Québec en violation de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Et c'est la même chose aussi en vertu de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui interdit qu'on incorpore, qu'on fasse de l'Assemblée nationale des tribunaux judiciaires du barreau du Québec. Euh, euh, écoutez, tout ce qui peut être d'autorité publique, il est interdit par l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 d'enregistrer, d'incorporer ces institutions publiques-là. Le premier qui a été incorporé, ça vous c'est qui? C'est le gouverneur général, chapitre 139 de 1952 dans lequel ils ont fait du gouverneur général du Canada un « corporation soul, une corporation seule. Écoutez, 1952, je suis en 1951, ça fait longtemps qu'on vous cache ça. Ça fait longtemps que les députés, les ministres, tout le monde ont voté ici, tout le monde paye des taxes, tout le monde paye des impôts. Écoutez, les juges, les avocats, les notaires sont en situation de conflit d'intérêts. Étant donné qu'ils ont créé eux-mêmes, ils protègent, ils préservent tous les programmes d'évitement fiscal, d'évasion fiscale, les paradis fiscaux et tout ça. Alors que le commun des mortels, l'ouvrier, celui qui est mis à contribution, même s'il travaille pour le gouvernement, c'est ces gens-là qui se font fourrer par l'État, c'est eux autres qui se font voler. Les employés de l'État eux-mêmes se font voler par leur propre institution publique. Vous savez, moi, si je me présentais à la cour, puis je dis au juge, je dis, votre seigneurie, venez prendre le siège ici, moi, je prends votre place, puis quand je vais sortir d'ici, vous ne plus d'impôts, sinon je vous mets en prison. Pensez-vous que le juge va accepter ça? Et moi, je sais tout ce qu'il faut dire, qui doit être enregistré à la cour, pour défaire le système au complet. Je vous en dis déjà un petit peu. Juste un petit peu. On a parlé de l'article 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique. On vient de parler de l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, qui fait que cet article 91-29-là force l'application des articles 71 à 80 sans qu'il qu y ait une corporation à la législature. C'est pour ça qu'en 1982, René Lévesque n'a pas pu signer le rapatriement de la Constitution parce que l'Assemblée nationale du Québec est complètement illégitime, illégale, inconstitutionnelle, anticonstitutionnelle et délictuelle. Donc, vous savez actuellement, quand je vous parle de ça, il n'y a pas rien que ces deux articles-là. Quand j'ai abrogé l'article 93 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique qui protégeait l'enseignement de la religion catholique et protestante dans nos écoles au Québec, elle ne faisait pas que protéger l'enseignement de, de la religion catholique et protestante au Québec. Elle maintenait l'application de l'article 22.12 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 1981 qui fait que notre serment d'allégeance était imprescriptible. Donc, c'est nous qui faisons serment d'allégeance à la reine, à la reine de notre choix. Mais c'est nous qui faisons allégeance à notre reine. Ce n'est pas la population autour. Un serment d'allégeance, ce n'est pas un serment d'allégeance universel. Ce n'est pas vrai que tout le monde, comme euh, quand on fait une confession communautaire, Hein? L'Église est pleine de gens, puis là, le, le prêtre est en avant, il va vous donner l'absolution, il appelle ça une confession communautaire. Mais un serment d'allégeance, ça se fait à sa majesté, par l'honneur de chaque individu, ça se fait pas en groupe, vous comprenez. On prête serment de fidélité à la reine, parce que la reine a prêté serment de fidélité envers nous, elle a prêté serment de nous protéger, mais comment voulez-vous que la reine nous protège aujourd'hui? Elle paie des impôts, pareil comme vous et moi. Parce qu'en Angleterre, elle s'est fait fourrer par le Parlement d'Angleterre. Ils l'ont réduit à rien. Et pourtant, la population en Angleterre euh, respecte encore et honore la monarchie britannique. On n'est plus à l'époque des pharaons, puis euh, à l'époque de c'est tout ce que tu veux. Non, non. Est, on n'est plus dans un temps barbare, bien que le barbarisme aujourd'hui, il est scientifique. C'est la bombe nucléaire, c'est la bombe à, no, à neutrons. C'est euh, quand on, on sonde le sol ici euh, pour sortir du gaz de, le gaz de schiste et tout ça, pour éventuellement euh, empoisonner notre nappe souterraine. Euh, c'est ça, ça c'est la nouvelle science pour détruire notre nation. N'oubliez pas une chose, vous allez aller voter à l'automne. Ok. Et en votant, vous ne savez peut-être pas, mais vous votez au nom, à la place et pour le compte de la personne physique qui vous a été confiée en vertu de l'article 1 du Code civil, et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et libertés inconstitutionnelle, illégitime, anticonstitutionnelle, illégale et délictuelle du Québec pour ça que les juges font n'importe quoi avec vous. Moi, j'ai fait de la prison. On m'a mis à prison le 12 décembre 2014. J'ai été libéré le 7 janvier 2015. Guy Fontaine, l'avocat qui représentait Justice Canada, demandait 540 jours d'emprisonnement. Mais euh, Mme Julie Beauchaine, suite à, à un commentaire de mon avocat Michel Lebrun, a raisonné son jugement, puis a dit « Écoutez, c'est vrai que ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans son dossier à lui, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Donc, elle était à la merci du procureur général du Québec, qui est le ministre de la Justice, elle était à la merci du directeur des poursuites criminelles et pénales, puis on voit le, le DPCP actuellement euh, dans certains actes plutôt euh, euh, illégaux, illégitimes, délictuels. Euh, les médias d'information en ont fait mention un peu, mais quand on se fait gouverner, quand on est sous l'autorité de gens qui, qui, qui exercent une forme de pollution administrative, pas de corruption, de pollution administrative, de stérilité administrative, pour maintenir le statu quo depuis 1867, on est mal pris. Éventuellement, il va falloir que tout se corrige ici. Donc, euh, si on parle de l'article 71 à 80, qui n'a jamais été amendé. Si on parle de l'article 91-29 qui interdisait l'incorporation de l'Assemblée nationale, qui interdisait l'abolition du conseil législatif et de l'autorité des pouvoirs du lieutenant-gouverneur, puis n'oubliez pas que c'est toujours au nom de la reine qu'il y a des poursuites au pénal et aux criminels. Quelle reine? Quelle reine? Trouvez-moi donc le nom de la reine ici à cette heure que la monarchie britannique a été abolie au chapitre 14 de la loi sur la révision des droits, du droit statutaire du Canada en 1893. Et quand on dit statutaire, c'est une, une loi d'exception. Le droit statutaire, qui est une loi d'exception, c'est une loi qui l'emporte sur la constitution du pays. Ça, ça existe quand même là, depuis le chapitre 14 de 1893 qui abolit l'autorité et les pouvoirs si tu veux, de la monarchie en se débarrassant carrément de la monarchie euh, de ses héritiers et tout ça. Pourtant, on a eu la reine on a encore notre reine ici mais où sont ses pouvoirs? Pourquoi la reine d'Angleterre paye des impôts comme vous et moi? Pourquoi la reine d'Angleterre est obligée elle aussi de, de protéger ses revenus dans des paradis fiscaux? ou dans des comptes offshore, pourquoi le gouvernement continue à protéger et à améliorer ses programmes d'évasion fiscale et d'évitement fiscal, qui est complètement anticonstitutionnel, illégal, illégitime? C'est parce qu'il n'y a pas de constitution au Québec et il n'y a pas de constitution au Canada. Il n'y a tellement pas de constitution que... Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle du dossier judiciaire 500-17-102-828-186. Il va y avoir audience euh, au Palais du 6 de Montréal, à la salle 16-61, le 21 juin 2018. Et c'est là que ça va flopper, parce que je ne serai pas là, sans doute, pour dire... Madame Petra, Madame la Présidente, ce n'est pas rien qu'une question de l'article 133 qui intéresse la population ici aujourd'hui. C'est l'article 71 à 80 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1877 qui n'a jamais été amendé, à l'instant même où je vous parle. Donc, c'est supposé d'être l'Assemblée législative, le Conseil législatif, les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur en conseil. Ça a tout été aboli, ça. Ça a tout été aboli. On a parlé de l'article 93. Allons donc à l'article 96 de la Constitution canadienne sur la nomination des juges. Ça aussi, ça fait un mot du bon bout de temps. Je pense depuis 1964, euh, euh, Maître chez nous, avec Jean Lesage, écoutez, c'est un avocat du barreau du Québec, maître chez nous. Il a tout défait, lui, il a tout défait le système. Mais Louis Saint-Laurent a été un des premiers à défaire tout le système ici en abolissant, euh, premièrement, aboli, en abolissant en 1949 le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine. Et moi, on m'a dit, pourquoi tu as aboli le comité judiciaire du Conseil privé de la Reine en 1949? Ah, oh, c'était trop loin. C'est pour ça qu'on n'avait plus à faire affaire avec euh, l'Angleterre. C'est trop loin. Les messages ne se rendaient pas. Mais vous savez que quand ils ont violé la Constitution, quand ils ont, ils ont adopté la loi chapitre 14, de 1893, la loi sur la révision du droit statutaire qui a aboli tous les héritiers de la monarchie, même si la reine est ici, ils ne la reconnaissent pas comme héritière de la monarchie britannique, par la, le, le chapitre 14. Mais plus que ça, en 1897, l'arrêté en conseil du Québec, chapitre 53, permet aux juges de rendre jugement sur des lois inconstitutionnelles du Parlement du Canada et de la législature du Québec, de rendre des jugements sans que ces lois-là soient désavouées, soient tout simplement euh, déconsidérées par l'administration de la justice. Donc, imaginez, on parle du statut de Westminster de 1931, on parle de l'abolition de la, la Colonial Validity Act, la loi coloniale de l'amirauté. Alors que tous les tribunaux judiciaires ici fonctionnent sur l'amirauté, le Canada, c'est un vaisseau. Puis les amiraux, c'est les juges, c'est tous ceux qui maintiennent l'amirauté. Malgré l'abolition, en vertu de l'article 2 du statut de Westminster, malgré l'abolition de la Colonial Validity Act, de 1865. Voyez-vous comment est le système ici? Êtes-vous au courant de ce que je vous dis là? Vous savez, il faut quand même être logique. Il faut que les gens puissent se prendre en main. Euh, je pense que c'est euh, Stéphane Blais, qui est citoyen au pouvoir actuellement. Euh, il est dans ce parti-là. J'encourage sa démarche. Euh, il va falloir que le peuple soit intéressé, s'intéresse à ce que je lui enseigne, se le partage et embarque dans un parti politique comme le propose, euh, je pense c'est ça, M. Stéphane Blais, du parti euh, Citoyen au pouvoir, avec une nouvelle formule de démocratie. Ici, tout est fini. Tout appartient aux banques. Moi, je suis coincé actuellement avec le mouvement des jardins. Ils ont bloqué, ils ont tout simplement désactivé les activités au compte 038-132 du transit 90024 de brom ici, 15 populaire à Brom-Missiqua, succursale 815. Ça, fait, ça va faire mon quatrième chèque de retraite que je reçois actuellement. Je ne suis pas capable d'en déposer parce que je n'ai pas de compte bancaire, puis parce que je me respecte. En me respectant, je respecte la population à qui je confie ces vérités-là. Et tant et aussi longtemps que je vais me respecter, que je vais rester pauvre, je vais vous servir. Puis mon Dieu, j'espère que je ne resterai pas pauvre toute ma vie. Écoutez. Je viens d'avoir 67 ans le 13 juin. Ça, c'est ma date de venue au monde. Pas de naissance. On est le jour de la conception naturelle. Donc, quand mon père et ma mère m'ont conçu, ils m'ont conçu le 13 septembre 1950. Et je suis né le 13 juin 1951. J'ai été baptisé le 17 juin 1951. Je suis devenu chrétien catholique. J'ai été confirmé, soldat du Christ, à l'Église catholique. J'ai toujours travaillé pour ma foi, par ma foi, par la foi de mes parents. Par l'enseignement que j'ai reçu de mes parents, ma mère est décédée, ça fait un mois et demi. Elle a eu à 92 ans le 12 mai dernier. Mais elle était décédée, ça faisait quelques jours. Donc, écoutez, je m'intéresse à ma famille, je m'intéresse à mes enfants. Je ne fais pas que m'intéresser à mes enfants, je protège mes enfants. Et en protégeant mes enfants, je protège toute la nation aussi. Je ne le fais pas seulement pour moi. Mathieu Bocoté, écoute, je te remercie pour cette, cette intervention-là face à la trahison des juristes. Mais euh, les juristes n'ont pas trahi. Ce n'est pas une trahison des juristes. C'est tout simplement un acte fait par les juristes contre les, les, les perfides dirigeants politiques, autant du côté fédéral que du côté de la législature monocamérale, qui est l'Assemblée nationale délictuelle du Québec. On est endetté à 174 de nos revenus, que ce soit un revenu de travail, un revenu de retraite, que ce soit une allocation familiale ou n'importe quelle allocation du gouvernement. On s'en va en élection en automne. Hein? Le gouvernement arrive avec des promesses, alors qu'il n'est même pas capable de voir le contrôle sur euh, le prix de l'essence. Il n'est même pas capable d'arriver puis de supprimer l'impôt sur le revenu qui rapporte des picotilles au gouvernement. Parce qu'oubliez pas que tous ceux qui font de l'argent ne payent pas d'impôts. Il bénéficie des crédits d'impôts, comme tous les artistes à la télévision. Il bénéficie des programmes d'évasion et d'évitement fiscal du gouvernement. Puis ça, c'est pas par des lois, c'est des règlements ou c'est des ententes. Il bénéficie des fiducies, anonymes, ou de certaines fondations, qui permettent, un peu comme la presse actuellement, là, hein, va être sans but lucratif. C'est tout sans but lucratif. L'Assemblée nationale, là, sous le numéro, sous le nec, 88, 13, 81, 8000, c'est une institution sans but lucratif. Imagine-toi, elle vient chercher des milliards de dollars dans nos poches. C'est sans but lucratif. Si elle est sans but lucratif, où va cet argent-là? Où elle va cet argent-là? Pourquoi êtes-vous endetté à 174 de vos revenus alors que l'impôt est supposé d'être prélevé sur des revenus nets et non sur des revenus dettes donc, chaque fois que vous avez votre paye, vous la devez, au complet, au gouvernement, plus 74% de votre prochaine paye. C'est-tu normal que Revenu Canada et Revenu Québec viennent percevoir des impôts dans vos poches alors que vous n'avez pas de maudite scène? Je parlais à mes amis, puis il y en a qui me disaient, écoute, moi, pourvu je suis capable d'aller dans mon compte de banque, aller me chercher de l'argent pour aller en voyage pour prendre un bon steak au restaurant... une bonne bouteille de vin à la maison... recevoir des amis... faire le party... aller dans des festivals et tout ça... même si tous ceux qui nous gouvernent... c'est tous des bandits des voleurs... ça ne me dérange pas... c'est ce que les gens me disent... pourvu qu'ils ne viennent pas dans mon compte de banque... les plus voleurs, c'est les banquiers... parce que les banquiers... c'est eux autres qui endettent le gouvernement... Etienne Chouard l'a démontré... quand vous allez sur le site d'Étienne Chouard... sur YouTube... Je vous invite à écouter ça, à écouter ces clips vidéo. Ce gars-là, il en dit, puis pas à peu près. Puis, euh, Anonymous aussi a sorti des vérités, de très bonnes vérités sur YouTube concernant le, le pays du Québec qui est anticonstitutionnel, qui n'a pas de constitution et tout ça. C'est révélé publiquement par Anonymous sur YouTube. Donc, euh, écoutez. J'en aurais tellement à vous dire, mais on va se laisser là-dessus. Passez le message. Je vais essayer de, de mettre ça sur YouTube. Et quand vous allez avoir le, le clip vidéo en question, partagez-le. N'oubliez pas que vous allez en élection l'automne. Vous allez voter pour la personne physique qui vous a été confiée et qui n'existe pas. En vertu de l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux. C'est la loi du Québec de 1972, chapitre L-0.2. OK? Et c'est l'article 1J qui dit que un enfant fétal est un défunt. Pas un enfant embryonnaire qui précède l'enfant fétal. L'enfant fétal est un défunt. Puis Je regardais l'Association sur le contrôle des naissances ici au Québec, là qui dit que l'enfant fétal a certains droits juridiques. Faut-il être des abrutis? Encore une gang de perfides, une gang d'hypocrites, une gang de menteurs. Qui est en arrière de tout ça? Je certain que c'est des avocats du bord du Québec, ou bien des parfaits abrutis, des imbéciles, des gens qui ne connaissent pas le droit, qui ne connaissent pas la loi, des simples citoyens comme moi. Hein? Je suis un abruti. Pour les avocats, pour les juges, pour les notaires, pour les députés. Je suis un stupide. Hein? Je suis quelqu'un qui est carrément insignifiant. Mais au moins, malgré toutes ces, ces fautes-là qui me sont reprochées, toutes, toutes ces qualifications qui sont, qui sont vraiment... là, Je m'en fous, je me moque de ça. Je suis là pour vous servir. Alors que le gouvernement est là pour se servir de vous, pour se remplir les poches, pour continuer à vous endetter, pour vous mentir, pour continuer à vivre dans la perfidie, dans le plus grand mensonge, alors qu'il n'y a pas de gouvernement au Québec, le Parlement canadien est illégitime, illégal, anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de pouvoir exécutif ici. Il n'y a plus de pouvoir exécutif ici à partir de 1893, après ça à partir de 1897, à partir ensuite de ça de 1931, le statut de Westminster, à partir de 1865 sur la coloniale validité acte, qui est supposé d'avoir été abrogé par l'article 2 du statut de Westminster, alors que tout fonctionne sur la l'amirauté ici. Donc, s'ils n'ont pas été capables de respecter l'article 2 du statut de Westminster, ils l'ont complètement déconsidéré. Le statut de Westminster est complètement insignifiant, il n'existe plus. De la même façon que l'Assemblée nationale du Québec, le Parlement canadien, le Parlement du Québec sont complètement délictuels, illégitimes, illégaux, anticonstitutionnels, inconstitutionnels. Mettez-en, mettez-en. Il n'y a rien qui existe ici. c'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est ces gens-là qui continuent à fouiller dans vos poches. Nous, bien, que si vous voulez, on signe. Hein? On met notre main sur, des, sur du papier, on signe. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de signer quoi que ce soit pour le gouvernement, surtout en matière de fiscalité. Quand tu signes, tu viens d'accorder au gouvernement le pouvoir de te voler, parce que le gouvernement le sait. Le sait qu'il te vole, mais par ta signature, il ne vole plus. Parce que tu as signé, même s'il n'y a pas de loi, même s'il n'y a pas de constitution, tu as signé, tu n'as pas besoin de loi, tu n'as pas besoin de constitution, tu n'as pas besoin de règlement. Ta signature fait que ces gens-là peuvent improviser n'importe quoi et vous voler. Vous voler. Ça, c'est le barreau du Québec. C'est les avocats du barreau du Québec. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous euh, en grand nombre le 21 juin 2018 vous pouvez scander mon nom, jean un Normandin, en disant « Lui, a raison! » L'article 71 à 80 n'a jamais été amendé. L'Assemblée nationale a fait du Québec une république, c'est plus une province depuis 1968, et l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 s'appliquait seulement au Parlement du Canada, un seul parlement. Le Parlement du Canada et les législatures des provinces. Elle ne s'appliquait pas à une institution qui n'est pas une province, et l'Assemblée nationale du Québec depuis 1968 n'est plus une province, c'est une république, et c'est Marc Lalonde qui le disait dans le journal des débats, mais le Parti québécois vous a menti, vous a trompé, vous a rempli de mensonges, a créé un paquet d'institutions, ils ont nationalisé l'électricité alors que tout deviendrait, devrait revenir au peuple. Et non être sous le contrôle de l'Assemblée nationale qui n'est pas capable de faire des lois sur ce qui lui appartient. Parce que Hydro-Québec, c'est une corporation enregistrée au registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. La même chose que Revenu Québec. La même chose que l'Assemblée nationale du Québec. Donc, il y du monde en arrière là, qui sont anonymes, qui marchent dans l'occultisme et qui dirigent le Québec et le Canada. Qui, qui, qui sont ces gens-là? Je ne le sais pas. Mais on ne peut pas se laisser, continuer à cesser laisser avoir comme ça. Écoutez, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de province ici. La Sûreté du Québec, qui était la Sûreté provinciale du Québec jusqu'en 1968, est devenue la Sûreté du Québec en 1968. Ils ont enlevé le mot « province ». L'acte de l'Amérique du Nord britannique s'appliquait seulement aux provinces et au Parlement du Canada aux législatures. Actuellement, le Québec, c'est un parlement. C'est pas une législature. Complètement illégitime, illégale, anticonstitutionnelle, inconstitutionnelle, et toute la gang de l'âge du Parti libéral, du Parti québécois. Ça, ces partis-là, ça doit disparaître. Votez Québec solidaire, votez Parti vert, votez la CAQ, même si ça se ressemble pas mal tout. Mais il faut que le Parti québécois et le Parti libéral du Québec, ça disparaisse. Vous bien compris le message? écoutez, mon numéro de téléphone 438-390-6246 M. Jacques-Antoine Monsieur Jacques-Antoine, Jacques rien de plus mon courrier électronique Jacques-Antoine-Normandin17 gmail.com et Jacques, faites pas une faute si vous faites une faute de graph, ça passera pas c'est J-A-C-Q-U-E-S ensuite de ça, vous écrivez Antoine-Normandin avec le chiffre 17 gmail.com, là-dessus, bonne journée, je vous aime, euh, mes prières vous accompagnent et priez pour moi, j'en ai besoin, j'ai besoin de continuer à vous éclairer aussi, merci.